Ferraille abandonnée, là tout près de la maison. Il n'est pas en train de rouiller depuis des mois l'abandon. Alors toi, le petit garçon, quand tu as appris tes leçons, tu te dépêches d'aller jouer à la carcasse abandonnée. du voyage. Dans tous les pays, tu voyages loin de l'école et ses soucis, et tu voyages. Belle idée, la série, dans tes voyages, le monde des grands, tu l'ouvres. Dans la carcasse, Abandonné, tu as toi le petit garçon, crée un monde à ta portée, où tu ranges tes illusions. À l'intérieur de ta fusée, qui va bien de terre à Vénus, tu vis la vie que je voudrais retrouver avec toi mon fils. Tout droit devant tu voyages En pilotant ton charme Dans tes voyages Monter dans tes voyages, j'ai envie de t'accompagner, tes voyages, je t'en prie, donne-moi la clé. Merci d'être venu sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, un petit clic, et surtout de liker si cela vous plaît. A bientôt